Chief, aucune trace d'orage à l'horizon. Le ciel est dégagé. À vous. Reçu, commandant. Le radar doit déconner. T.E. avant largage, trois minutes. Hé, hey, Nomad, vous êtes avec nous là Très bien. Écoutez, les gars. Les renseignements font état d'une présence militaire importante sur l'île mais l'effet de surprise joue en notre faveur. Les nord-coréens ne savent pas que nous sommes là. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive <rire> La ferme, Psycho Écoutez-moi, nous sommes ici en mission secrète. Il faut localiser et évacuer les otages. On n'est pas en guerre. Pas encore. Mais qu'est-ce que... En fait, on sait si les otages sont encore en vie. C'est à nous de le découvrir. On a perdu le contact avec le docteur Rosenthal la semaine dernière, quand la PC a bouclé l'île. Avant-hier, on a reçu un signal de détresse en provenance du bateau des chercheurs. Quelqu'un a besoin de nous, là, en bas. Équipe Raptor approche en cours. Attendez une vert. Ok, préparez-vous, mettez vos masques. Dès que vous sortez de l'avion, calmez-vous sur moi. Je vais vous guider. On met mes deux voiles La principale et la voile de secours Du calme, ça va aller. Vous êtes au-dessus de l'eau. Votre combi devrait absorber le choc. Nomade, quelle est votre statut Ça va, ça va. Mais mon interface est brouillée C'était quoi, ça J'en sais rien, mais c'était pas la zone d'atterrissage. Nagez jusqu'à la plage et revenez avec Chester. J'y vais. Quelqu'un s'est posé dans la zone d'atterrissage Vous êtes tous éparpillés. Revue d'effectifs Et Psycho, entier okay, et pas loin. Ici Bouffon, j'ai rejoint la zone. Aztec, j'ai un retour visuel négatif pour vous. Répondez. Aztec, répondez. Bon sang En fait, je suis sur la plage. Le choc avec l'eau a laissé des traces. Certaines fonctions de votre combi sont touchées. Je vais examiner tout ça. Votre signal vidéo déconne. Je vais essayer d'y remédier. Très bien. J'en ai fini avec votre combi. C'est bon. Une nouvelle d'Aztèques Nomades, rejoignez Chester et rendez-vous à la position d'Astec. Camouflage. activé. Passons à l'affichage des objectifs Armure maximum. Camouflage activé. J'ai un contact ennemi juste un peu plus haut. activé Au rapport, quelque chose m'a attaqué par surprise pendant la descente. Je me retrouve coincé dans les arbres. Ok, Aztek, tenez bon, on arrive pour vous aider. Nomade Par ici Allez, on va récupérer Aztec Prophète Je ne suis pas seul ici. Aztec, qu'est-ce qu'il y a Des coréens Ah, bon, C'est quoi ça Qu'est-ce qui s'est passé ici Vous avez entendu J'aime pas ça du tout. Merde Quelle saloperie Chester, au bon rapport Quel est le statut d'Aztèque Mort, chef. Putain Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang J'en sais rien. Mais je crois qu'on n'est pas seul ici. Y'a qui dans le coin PC? Négatif, chef. On a quatre Coréens morts, mais c'est pas Aztec qui les a tués. C'est autre chose qui a descendu ces mecs. Et qui les a déchiquetés. Et merde. Les gars, dites-lui adieu et repartez. On se retrouve à la zone d'atterrissage. Qu'est-ce qu'on fait d'Aztèques, chef On va pas le laisser pendu là Négatif. Je vais le vaporiser. On peut pas laisser les Coréens mettre la main sur la combi. Reculez Je n'y ferai jamais. Adios, amigo. Chester, occupez-vous de son équipement et couvrez nos pas. Nomade, continuez vers la zone d'atterrissage. Compris, chef. Attention, je détecte du mouvement droit devant. Passez en mode camouflage. Camouflage activé. Une patrouille de l'APC. Discrètement, j'entends. Camouflage activé. Niveau d'énergie critique. La... Camouflage activé. avec le JSOC. tout notre affichage tactique est vérolé. Il doit y avoir un système de brouillage GPS coréen dans votre zone. Trouvez-le et foutez-le moi en l'air Ok, prophète. Je m'en charge. coréenne sur la plage. Utilisez vos jumelles pour les verrouiller avant de vous lancer. Je vois une grande baie démission. Ça doit être la station de brouillage. See? Hey. Jouer. Le système tactique fonctionne à nouveau. Rendez-vous à la zone d'atterrissage. La zone d'atterrissage est bondée d'ennemis. Psycho et moi, on met les voiles vers le signal. Nomad, il y a un point de contrôle de l'APC qui bloque le passage en haut de la vallée. Occupez-vous en en premier, je vous envoie les coordonnées.